Je vous propose donc de commencer ce premier webinar de 2021 consacré à l'ISR. C'est donc le premier webinar d'une série de conférences que nous allons réaliser en ligne sur le cycle de l'impact. Donc cette première session sera consacrée à une vision générale sur ce qu'est l'impact, comment peut-on classifier des fonds en fonction de leur impact, et comment peut-on dire qu'un fonds contribue à, aux objectifs du développement durable Si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas à le, euh, à, à le faire par le petit volet de chat « Conversation euh, » ou à, à demander la parole en levant la main. Je serai ravie d'y répondre. Avant tout, je me présente. Je suis Claire Berthier, je suis responsable ISR chez Trusting Finance et également co du fonds Trust Team L'impact. Voilà. J'espère que vous voyez tous mon écran. Euh, donc, l'impact, l'ISR, les clients. Donc, nous allons faire cette présentation sur euh, trois parties. Euh, tout d'abord, l'impact, qu'est-ce que c'est Parce qu'on en parle beaucoup. C'est un mot à la mode, c'est un mot qui parle euh, beaucoup plus, peut-être beaucoup plus que l'ISR, qui parfois peut paraître nébuleux. Euh, et euh, donc, il s'agit de, de, de pouvoir bien le définir, euh, avant, dans une deuxième partie, de classifier les différents fonds. Parce que quand on est, comme nous, un gestionnaire d'actifs, euh, on, on a des produits d'investissement, et ces produits ont euh, eux-mêmes un, un impact sur sur sur sur la société sur les sociétés dans lesquelles il investit, investi les sociétés dans lesquelles il investit investi euh, ont eux-mêmes un impact sur sur sur sur sur l'ensemble des parties prenantes et sur la planète euh, et euh, il s'agit donc de comprendre la différence d'impact d'un fond à un autre et enfin on reviendra sur ce qu'on appelle les objectifs du développement durable de l'ONU et quelle contribution un fonds peut-il avoir, et surtout un fonds qui est sur des projets de côté, un fonds peut-il avoir pour ses objectifs de développement durable Donc l'impact, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est une question euh, qui se pose dans le monde entier, et auquel un organisme qui s'appelle l'Impact Management Project a proposé de, de, de, de répondre. Et cet organisme a consulté plus de 2000 parties prenantes et praticiens de l'Impact Investing, pour savoir ce qu'on pouvait réellement appeler impact et ce qui ne l'était pas. Ils sont arrivés à une définition qu'on va voir dans un instant, et cette définition a permis de créer une classification des différentes classes d'actifs qui s'appelle l'ICS pour Impact Classification System, qui est un système de classification euh, mondial et euh, qui s'appuie sur euh, de même, un, un très grand nombre d'institutions euh, reconnues comme euh, l'ONU ou, euh, euh, ou de très grandes banques et des, des, euh, des organismes de private equity. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que historiquement, le mot impact investing, donc investissement à impact, a été créé en 2008, donc de façon assez récente. Et surtout, elle vient du monde du private equity. Donc elle ne vient pas des investissements cotés. Elle vient d'un autre type d'investissement qui, euh, qui a ses propres règles et qui a travaillé ensemble afin d'avoir une définition commune. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'impact Eh bien, l'impact, c'est le changement d'un résultat causé par une organisation qui autrement n'aurait pas été possible. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on va regarder avant tout un résultat. On va regarder sur qui ce résultat, le résultat de cette activité, Va qui cela va impliquer. Et dans quelle mesure est-ce que les personnes qui, qui, qui vont voir leur vie s'améliorer grâce aux résultats, grâce à l'activité de l'entreprise, vont être des personnes qui seraient défavorisées ou qui autrement n'auraient pas pu avoir accès à ce service. Ensuite, on va regarder, bien sûr, combien de personnes sont touchées, quel est le degré de changement et quel, en combien de temps cela peut-il arriver. Et un point qui est très important dans l'impact, c'est de savoir si ce changement qui arrive, si cette évolution positive qui influe sur euh, les populations ou sur la planète, tire bien sa source des activités de l'entreprise. Ou si l'entreprise n'avait pas été là, de toute façon, ça se serait passé de la même façon. Donc, quand on parle d'impact, on parle bien du fait que l'activité d'une entreprise changer la vie ou va changer euh, ce qui se passe sur la planète euh, et donc va changer avoir un réel, un réel euh, il va y avoir un réel changement dans le quotidien de, de population et potentiellement de milliers ou de millions de personnes. Attention cet impact peut être positif mais il peut également être négatif. Concrètement, en quoi est-ce que cette définition de l'impact, qui est bien un impact extra-financier, est différente de ce qu'on peut appeler des critères ESG, ou environnement, social et gouvernance. Dans les deux cas, on parle d'indicateurs, de données extra-financières, donc de tout ce qu'on ne va pas voir dans les comptes traditionnellement des entreprises. Mais dans un premier cas, ces données ESG ce sont des données qu'on va appeler des données d'effort, c'est-à-dire des données qui vont montrer euh, quel est euh, l'effort que l'entreprise va pouvoir faire pour, euh, pour améliorer euh, sa situation et quelle, quelle, est, quelle est la performance extra-financière de cette entreprise. Euh, mais pour y arriver, pour montrer ce que l'entreprise fait et quels sont ses impacts extra-financiers, elle va pouvoir parler des différentes politiques qu'elle met en place, des moyens et des résultats auxquels elle arrive. Prenons euh, pour illustrer cela le quatrième objectif du développement durable de l'ONU. Peut-être en introduction, sachez que l'ONU a défini en 2015 17 objectifs du développement durable à horizon 2030, euh, que l'ensemble des pays et l'ensemble de la planète euh, devraient euh, arriver pour, faire, pour améliorer la condition euh, de l'ensemble de la population de la planète. Et la condition est également de, de notre planète. Ce sont donc des, des objectifs précis, mesurables. Euh, ces 17 objectifs se déclinent en plus de 274 euh, KPI euh, extrêmement précis, rigoureux, co-définis avec des ONG et qui ont pour but réellement d'améliorer la situation euh, à la fois des, des plus démunis et, et, et de préserver notre planète. Donc, l'objectif 4, c'est d'avoir une éducation de qualité. Si on prend des données ESG euh, publiées par euh, la plupart des entreprises à l'heure actuelle, euh, sur la qualité d'éducation, une première façon de le voir va être de regarder la politique de formation. Et effectivement, comment est-ce qu'une société euh, forme ses salariés Donc, euh, est-ce qu'elle a mis en place une politique ou non quels, est, quels sont les moyens qu'elle a mis en œuvre pour cette politique Par exemple, quels sont, euh, combien elle dépense Combien d'heures les employés ont dépensé dans la formation et in fine, quel est le pourcentage de sa masse salariale, quel est le nombre d'employés que l'entreprise a pu former Le problème, c'est qu'avec ce type de données, euh, souvent, il y a de nombreux biais. Mettre en place une politique de formation ne veut pas dire que cette formation sera de qualité. Euh, on ne regarde nullement quels sont les types de personnels qui ont été formés, et si les personnes qui ont été formées sont bien celles qui en ont eu besoin. Donc, en ne regardant que des données UVG, en caricaturant un petit peu, on arrive euh, parfois à mesurer des choses qui ne sont pas en ligne avec euh, ce quatrième objectif de est de... Parce qu'en fait, euh, certes, il y aura une politique de formation, certes, euh, le, le budget formation sera important et euh, il y aura de nombreux employés qui seront formés. Et le biais qu'on voit souvent, c'est que les employés qui sont formés sont ceux qui, qui sont déjà les plus formés, Donc, en particulier les cadres, l'école Blanc et les cadres dirigeants. Ça arrive et ça ne fait, en fait finalement que renforcer des biais au lieu d'essayer d'aller de, euh, de, de, de, de, de, contre ces biais et donc euh, de bénéficier euh, euh, aux personnes les plus démunies. Au contraire, si on regarde les données d'impact qui ont pour but d'aller dans le sens de ce quatrième euh, objectif des de Nations Unies, eh bien, euh, il faudrait connaître le mini minimum des euh, niveaux de formation de départ, le niveau de formation infinie, euh, quel est... Euh, qu le type de population qui est atteint, et si jamais l'entreprise n'avait pas réalisé ces formations, qu'est-ce qui se serait passé Donc on voit bien qu'on ne regarde pas la même chose, et qu'il y a un risque assez important, en tout cas, regardez ces données ESG, c'est très bien, mais ça n'a pas forcément la même finalité que ce qu'on cherche quand on veut avoir des données d'impact, avec pour but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'ONU. Ensuite, euh, effectivement, si on continue sur la différence entre l'EG et l'impact, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'EG, on parle de données extra-financières, mais souvent, on arrive à ce qu'on appelle des ratings, c'est-à-dire des notes A, B, C, D, E, F, euh, qui donnent un avis sur l'entreprise. Alors, ce type de rating, c'est euh, plaisant, parce que c'est facilement utilisable. Qu on, peut, euh, on a un avis très simple sur, sur une entreprise, et euh, c'est un, euh, un scoring unique, simple, qui fait sens, très pratique euh, en termes d'investissement, puisqu'on va pouvoir se dire qu'on investit que dans les entreprises qui sont A et qu'on exclut toutes celles qui sont F. C'est formidable, mais euh, les conclusions de l'Impact Management Project, donc de ces 2000 praticiens de l'Impact Investment, euh, qui sont sur le terrain pour essayer d'améliorer la situation euh, des entreprises via l'investissement, nous dit qu'il euh, faut faire très attention, car euh, ces ratings sont souvent opaques, euh, qu'ils ne sont pas consistants les uns avec les autres, entre, euh, il y a différentes agences qui, euh, qui font ces ratings, et souvent elles n'arrivent pas aux mêmes conclusions, et que euh, finalement ce ne sont pas des données d'impact, que ce n'est ne, pas par un rating ESG qu'on va pouvoir savoir si l'entreprise a un impact positif ou non, et l'IMP recommande qu'il ne soit utilisé que pour supporter une analyse qui serait d'agir pour ne pas faire de mal, c'est-à-dire simplement limiter les effets négatifs, et non pas pour essayer de flaguer des, des, des, des effets positifs. Alors, chez Trustim, qu'est-ce qu'on fait À l'heure actuelle, ce qu'on vous propose, et ce que vous pouvez voir sur le site et qu'on vous donne très régulièrement, ce sont des rapports de performance les termes ont évolué petit à petit, puisque même dans le référentiel du label ISR, historiquement, on parlait de rapports d'impact. Mais vous voyez bien, d'après ce que je vous ai montré précédemment, qu'il ne s'agit pas forcément d'impact, mais qu'il s'agit bien de performance sur des données extra-financières. Donc, nos différents rapports, vous retrouverez dans, nos, dans tous nos rapports mensuels à la fin, une partie consacrée à la performance extra-financière, vous retrouverez... Euh, des métriques qui sont liées aux objectifs de développement durable. Par exemple, euh, si on prend l'objectif 13, qui est la, le, avoir une action positive sur le climat, euh, eh bien vous retrouverez euh, dans nos rapports les émissions CO2 de, de nos fonds par rapport à leur benchmark. Et un de nos, des objectifs euh, extra-financiers qu'ont tous nos fonds, c'est c'est d'avoir une performance extra-financière qui soit meilleure que celle de leur benchmark. Et ça, vous pouvez le regarder le voir euh, sur, euh, sur nos reportings extra-financiers. Maintenant, euh, vous voyez bien que c'est assez... Euh, et, et cette performance, d'ailleurs, est assez, assez positive, puisque nous avons très largement une euh, majorité de tous ces indicateurs ESG qui sont euh, supérieurs à ceux, euh, à ceux de leur benchmark. Ok, Ça vous donne une image. Maintenant, est-ce que pour autant, euh, cela reflète l'impact direct qu'ont les entreprises sur, euh, sur, sur les objectifs du développement, du, du, du développement durable. Eh bien, vous voyez qu'il y a un, un certain fossé euh, sur lequel nous avons essayé de travailler. Et c'est pour ça que euh, nous sommes intéressés à cette classification, cette classification des différents types d'actifs en fonction de leur impact. On n'a pas des impacts classes Alors, comment fonctionne cette classification Eh bien, c'est une matrice. où Vous allez retrouver en abscisse les différents types d'impact des sous-jacents, c'est-à-dire des entreprises qu'il y a en portefeuille. Et vous aurez, par ailleurs, en ordonnance, la contribution des investissements. On y reviendra après. Pour l'instant, regardons quel est l'impact des actifs sous-jacents. Quels sont les grands types d'impact l'on peut avoir. et eh bien, l'IMP, donc l'Impact Management Project, ce groupe d'investisseurs de 2000 personnes partout dans le monde qui travaillent vraiment sur l'impact, est arrivé à un consensus où les différents types d'actifs de sociétés sous-jacentes peuvent avoir finalement quatre types d'impact. Soit, potentiellement, elles ne font pas de mal. Mais pour dire cela, il faut déjà avoir euh, analysé la société et en être sûr. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle pourrait faire du mal. Donc, make cause harm. Okay. C'est les deux colonnes que vous avez à gauche. Pour qu'elle ne fasse pas de mal, on arrive sur la première classe d'actifs. Il faut agir pour éviter de faire du mal et d'avoir un impact négatif. Donc, c'est le A. Act to avoid harm. On prévient donc et on réduit les effets négatifs à la fois pour la personne et pour la planète. Sur ce type d'impact, euh, une initiative qui est la plupart du temps, qui est, qui est très largement, enfin, qui est de plus en plus euh, prisée par les entreprises, est par exemple celle de réduire ses émissions de CO2. Prenons l'exemple du CB, qui est une société pharmaceutique qui euh, fait des médicaments pour l'épilepsie euh, et, euh, et, et d'autres types de, de pathologies. Euh, sur euh, la Net Zero Initiative, elle s'engage donc à être zéro carbone à horizon 2050. Et donc, finalement, de ne plus avoir d'impact négatif sur l'environnement. On mesure ici des données d'efforts, donc ces données ESG, et on a donc ce focus ESG important. Deuxième type d'impact, non seulement on ne fait pas de mal, mais surtout on fait du bien aux parties prenantes. On agit pour générer un résultat positif pour les personnes et la plaie. Dans le cas du CB, entreprise pharmaceutique, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on crée des médicaments qui vont aider à la vie du patient. Ils ont une stratégie qui s'appelle la. Euh, la, la, la la patient, euh, va, qui est euh, la, euh, la Positive Patient Strategy, qui permet de relier en permanence leurs nouvelles innovations, leurs nouveaux médicaments, aux besoins du patient, et d'être bien sûr que tout nouveau médicament aura un effet positif pour le patient, et qu'il n'est pas seulement là pour faire un nouveau blockbuster. On a donc un indicateur de résultat sur euh, le nombre de patients traités, euh, et euh, on sait qui on, qui on traite. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si l'ensemble de ces patients auraient pu avoir euh, un autre, euh, avoir accès à ces médicaments si UCB n'avait pas été là. Donc vous voyez là, qu'on arrive sur une troisième type, un troisième type d'impact qui est agir pour un bénéfice positif mais sur des personnes qui autrement auraient été mal desservies. C'est-à-dire que, et là on arrive sur une donnée d'impact, quelle est la contribution, quelle est la différence entre le fait qu'une entreprise, qu entreprise existe, quelle est une activité et qu'elle n'existe pas Si UCB n'était pas là, est-ce que euh, ces patients pourraient se traiter de la même façon Et surtout, au sein des euh, patients qui ont accès aux médicaments UCB, lesquels euh, y ont réellement accès parce que UCB a une action proactive pour donner accès euh, de façon assez large à ces médicaments. Et là-dessus, euh, il y a euh, une initiative qui s'appelle to Medicine Index qui permet de, de, de regarder quelles sont les actions d'accès aux médicaments menées par les entreprises pharmaceutiques. Et euh, là-dessus, l'objectif du développement durable numéro 3, vous voyez en fait, euh, est assez euh, intéressant parce que euh, quels sont les patients ou quelle est la partie de l'activité du CB que l'on doit classifier dans cette euh, ODD, euh, dans cet objectif du développement durable est-ce que c'est l'ensemble des patients que traite UCB ou est-ce que ce ne sont que des patients sans lesquels euh, pour lesquels UCB a eu un réel euh, une réelle contribution positive, c'est-à-dire, si UCB n'avait pas été là, est-ce qu'ils auraient pu avoir accès à, euh, aux médicaments Et sur ces points, eh bien, euh, pour l'instant, je dois vous avouer que euh, cela reste assez flou et que UCB nous a promis de publier dans son rapport 2020 des données spécifiques sur le sujet. Donc, en résumé, pour cette première partie, pour connaître l'impact euh, d'une entreprise, qu'est-ce qu'on fait On se demande d'abord s'il y a un impact négatif et si l'entreprise agit pour euh, minimiser ses impacts négatif Est-ce que c'est le cas ou Si ce n'est pas le cas, elle peut avoir un effet négatif. Ensuite, est-ce qu'elle agit pour avoir un effet positif euh, à partir de ses activités si c'est pas le cas, eh bien elle ne fait que, elle est dans la catégorie A. Act to a si elle a un effet, si elle agit pour avoir un effet positif, est-ce que les solutions qu'elle propose contribuent à résoudre des problématiques spécifiques sur des publics mal desservis ou par rapport à des solutions qui n'existent pas avant et donc à créer de nouveaux marchés. Sinon, elle bénéficie aux parties prenantes, donc elle est dans la catégorie B. Et sinon et bien, elle contribue au résultat, elle est dans la catégorie C. Une fois qu'on a classifié l'ensemble des sociétés sous-jacentes euh, au fond, on va pouvoir regarder ce que fait l'investisseur. Et là, quel est l'impact, la contribution de l'investisseur euh, à euh, améliorer la société Dans un premier temps, on peut simplement signaler que l'impact est important signaler que prendre en compte les données ESG, c'est important et que euh, ça rentre en compte dans le process d'investissement. C'est ce qui est fait par l'ensemble des sociétés de gestion qui sont signataires des principes pour l'investissement responsable qui disent qu'elles veulent faire de l'investissement responsable. C'est déjà un signe important puisqu'elles euh, montrent à l'ensemble des entreprises que regarder ces aspects extra-financiers est quelque chose de très important et qu'il faut qu'elles publient de meilleures données, de meilleure qualité et qu'il euh, faut qu'elles agissent aussi à avoir un impact positif sur la société. Très bien, euh, c'est un signal, une première étape. Mais on peut faire mieux. On peut s'engager avec les entreprises, parce qu'on les connaît, et que du coup, euh, on peut leur essayer de promouvoir les meilleures pratiques. Pas seulement leur demander des données, mais surtout essayer qu'elles changent leur façon de faire, ou au moins les aider à trouver de meilleures solutions, à agir au mieux. C'est quelque chose que l'on fait euh, historiquement dans le domaine de la satisfaction client via le prix Excellence Client que nous avons co-créé euh, co avec Ipsos et l'Académie la, du service pour récompenser les entreprises qui réussissent en prenant soin de leurs employés et de leurs clients. Tous les ans, depuis plus de quatre ans, on remet à une dizaine d'entreprises et à un prix, le prix Excellence Client, pour leur, pour leur montrer qu'elles euh, vont dans le bon sens et surtout montrer à toutes les autres que c'est possible. Autre domaine d'action dans lequel nous sommes présents, euh, le Climate Action 100+. C'est une coalition d'investisseurs euh, internationaux qui euh, regroupe euh, près, maintenant près d'un de tiers des actifs euh, sous gestion dans le monde et qui a décidé d'interpeller les entreprises les plus polluantes euh, au monde, cotées, qui représentent près de 75% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Pour faire quoi Pour leur demander de changer. Et leur demander d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Évidemment, on leur demande aussi plus d'informations, mais on essaye de les pousser à ce qu'ils changent leurs pratique pour le bien commun. Donc l'investissement là-dessus est actif. Deuxième catégorie. Ensuite, il y a des choses que nous ne faisons pas chez team, par exemple, le fait d'être euh, impliqué sur des marchés qui sont sous-capitalisés. C'est par exemple le cas souvent de fonds de private equity qui vont investir dans la microfinance ou euh, dans des marchés beaucoup plus risqués, euh, beaucoup plus petits, et où euh, le fait d'apporter, euh, qui vont apporter du, des capitaux supplémentaires, qui autrement n'existeraient n'existerait pas. Et enfin, il y a un dernier type d'investissement, où là l'investisseur est d'accord pour... Euh, être rémunéré moins et donc gagner moins et minorer sa performance financière euh, au profit des entreprises dans lesquelles elle investit. Euh, donc, euh, c'est par exemple euh, le cas de l'initiative Time for the Planet où les investisseurs savent qu'au mieux, ils retrouveront leur argent mais que ce n'est pas du tout certain. Enfin, bien sûr, ce n'est pas certain dans notre actifs non plus, mais là, c'est une démarche volontaire où euh, les investisseurs sont prêts à renoncer à une partie de leur performance financière afin de financer certains types de projets très risqués. Au final, donc avec un axe des abscisses, un axe des ordonnées, on arrive à une matrice où on peut classifier les différents types de fous. Donc A, B, C, euh, agir pour euh, éviter le mal, bénéficier aux euh, stakeholders ou euh, contribuer aux solutions, et euh, soit signaler euh, les impacts, euh, s'engager activement, etc. Remarquez d'ailleurs qu'il y a six classes d'actifs euh, à gauche, et pas seulement quatre, parce qu'on peut très bien, par exemple, signaler que l'impact a euh, de l'importance et renoncer à une partie de sa performance financière, comme c'est le cas par exemple dans les fonds solidaires, et par contre ne pas s'engager avec les entreprises. Voilà pourquoi -ce il y a six classes à l'heure actuelle, nous avons commencé l'exercice de classifier ces fonds sur deux de nos principaux fonds, qui sont Trustim Optimum et Trustim Rock. On arrive pour Trustim Optimum à une classification entre A2 et B2, c'est-à-dire qu'on s'engage avec les entreprises en portefeuille, mais pour certaines, elles sont là, elles sont simplement du Act to Avoid Arm, et pour d'autres, elles bénéficient à l'ensemble des parties prenantes. Quant à Trustim Rock, euh, on est plutôt entre euh, B2-C2, c'est-à-dire qu'on soit on bénéficie à, aux parties prenantes, soit on contribue aux solutions. Voilà. Euh, cette petite matrice. Maintenant, comment est-ce que euh, on passe à une contribution euh, au développement durable Est-ce qu'on peut le quantifier Parce que ça serait quand même super bien de pouvoir se dire... Ah ouais, mon portefeuille contribue à 43% aux objectifs du développement durable. Ça serait très bien. Euh, ce qu'on peut faire dans un premier temps, avec euh, plus ou moins de, de, de, de précision et euh, de rigueur, c'est d'essayer de comprendre donc comment chaque entreprise contribue aux objectifs du développement durable. Nous l'avons déjà vu sur ICB, sur euh, l'objectif du développement durable numéro 3, euh, qui est sur la santé. Donc, UCB euh, permet, grâce à sa passion value stratégie, de traiter 3,5 millions de patients en 2019. Cette stratégie permet d'avoir un pricing juste et accessible, donc on peut euh, le classifier dans l'ODD numéro 3, raisonnablement. Il y a d'autres entreprises qui sont très intéressantes, comme Etsy. Etsy, c'est une place de marché de euh, produits artisanaux. Donc, c'est une espèce d'Amazon pour les produits... Euh, euh, pour, pour, je sais pas, par exemple, les, les, les masques euh, fabriqués euh, dans, chez vous avec une machine à euh, et Eh bien, Etsy a pour objectif que 50% des produits vendus sur cette plateforme, sa plateforme soient faits par des PME, donc des petites entreprises, qui sont dirigées par des femmes, des minorités ou des vétérans. C'est une entreprise américaine euh, et qui veut en fait donner accès à... à, à à, à plus de liberté financière et un travail décent grâce, euh, grâce à son activité, en permettant euh, au, à, à des femmes, à des minorités ethniques, à des gens qui, sont, qui autrement euh, auraient de la difficulté à avoir euh, accès à une activité euh, rémunérée de qualité, à avoir accès euh, bien euh, plus facilement à des clients. Donc, on peut dire raisonnablement que euh, son objectif, c'est de générer 1,3 milliard de dollars d'entreprise pour ces personnes qui autrement euh, n'auraient pas forcément accès à, euh, à, à des clients. Donc là-dessus, on a une contribution directe aux objectifs du développement durable, 8.3 3 sur un travail décent et 5.1 sur, euh, sur, euh, sur sur l'égalité, sur gender equality, sur l'égalité des sexes. Euh, aimer, euh, euh, et c'est donc directement lié à des objectifs précis euh, mis en évidence par des ONG. Troisième exemple, Vestas, Vestas euh, qui fabrique des éoliennes, donc, qui directement a un impact positif sur euh, l'objectif du développement durable 7, qui est d'avoir une énergie propre et accessible euh, pour un maximum de, de, de personnes, et 13, donc la réduction euh, euh, positive pour le climat. Parce qu'effectivement, quand on met des éoliennes, euh, eh c'est de l'électricité électrique, pardon, de, de, de, de, de l'énergie électrique qui n'est pas produite avec des énergies fossiles. Et on estime que depuis euh, sa création, que Vestas opère à l'heure actuelle 108 gigawatts d'éoliennes de, de, de, euh, dans le monde, dans 82 pays. Et en fait, ces 108 gigawatts d'éoliennes, c'est quoi C'est l'équivalent de 180 centrales à charbon, soit 1,3 milliard de tonnes de CO2 euh, évitées. Donc 1,3, euh, euh, 1 gigatonne, sachant qu'en gros, pour avoir ça en tête, euh, on produit dans les euh, 40 à 50 gigatonnes de, de CO2 par an. Donc euh, c'est assez euh, significatif. Après, si, et, si, et si on agrégeait l'ensemble de ces pourcentages sur un portefeuille Qu'est-ce que ça donnerait ça donnerait quelque chose d'assez intéressant à regarder, de beaucoup plus simple, euh, mais qui, malheureusement, pour l'instant, nous trouvons qu'il y a de nombreuses limites méthodologiques. L'idée serait de pouvoir agréger, euh, effectivement, en fonction du pourcentage qu'on a en portefeuille, de dire euh, « c'est à 100% de son chiffre d'affaires qui est lié à l'ODT 7 euh, ». Peut-être que euh, enfin, Schneider a 50% ou 33% de son portefeuille qui est lié à l'ODD7 également, eh bien, euh, on pourrait avoir 75% euh, si on avait 50% Schneider, 50% de dans un portefeuille, 75% euh, du portefeuille qui serait lié euh, à l'ODD7. Euh, malheureusement, euh, à l'heure actuelle, au vu de la qualité des données que nous avons, au vu de la qualité des données de prestataires externes que nous avons consultées, euh, on ne trouve pas ça très robuste. Et donc, euh, on a listé un certain nombre de limites méthodologiques. Effectivement, parce que ces métriques ne sont pas forcément des métriques d'impact, D'une société à l'autre, ce n'est pas la même chose. Euh, où est-ce qu'on qualifie, comment est-ce qu'on euh, quantifie, euh, par exemple, dans la santé, euh, ce qui est de l'accès aux médicaments euh, réellement au D3 versus simplement un patient qui est traité et qui pourrait être traité par ailleurs, par exemple, par un générique, donc même moins cher. Euh, sur les banques aussi, il y a de, de grosses limitations parce que euh, certains fournisseurs de données considèrent que 100% de l'activité d'une banque euh, est liée à la réduction de la pauvreté. Euh, certes, euh, ça pouvait être le cas, euh, mais euh, euh, pas sûr que, euh, voilà, intuitivement, c'est quand même un peu compliqué à, à justifier. Donc, on manque de, de granularité encore dans, dans les chiffres. Euh, donc, c'est pour ça que pour l'instant, on préfère euh, malheureusement ne pas vous montrer les résultats de cette analyse qu'on a fait que vous pourrez voir chez certains euh, de nos euh, concurrents qui ont sans doute réussi à aller au-delà de ce méthodologiques. méthodologique. Euh, nous continuons à travailler là-dessus. Mais, euh, en fait, dans les prochaines étapes, d'abord, pour vous, vous assurer, c'est au fur et à mesure de ce premier semestre de réussir à classifier l'ensemble de la gamme de Trust Team sur la plateforme Impact Alliance qui est en ligne, euh, vous pouvez aller voir impactalliance.com, euh, et ce qui nous donnera une première vision de là où se trouvent nos fonds actuellement, les fonds dans lesquels vous êtes investis, euh, par rapport à la matrice que je vous ai montrée et qui est la mat matrice de référence euh, dans, le, dans le monde euh, dans le monde de l'impact, pour savoir quel est l'impact d'un actif sur la planète et sur les populations. On pourra avoir donc cette répartition ABC versus la contribution, donc A1, B2, etc. On pourra aussi avoir une idée de euh, là où se situe, euh, sur quels objectifs de développement durable le fonds euh, se situe. Et nous, nous allons communiquer là-dessus dans les prochaines semaines, fond par fond, et vous expliquer plus en détail pourquoi, donner des exemples, des illustrations, etc. Ce que l'on va faire aussi, puisque ce premier webinaire n'est que le premier d'une tout un cycle que nous allons faire sur l'impact, nous allons revenir sur d'autres euh, points que j'ai commencé à aborder, euh, comme le « do not harm », c'est-à-dire, euh, eh bien, euh, pour qu'un fond ne fasse pas de mal, qu'est-ce que ça veut dire quels sont les risques extra-financiers liés et comment est-ce qu'on peut s'assurer euh, de façon raisonnable que les entreprises qu'on a en portefeuille n'ont pas un impact négatif plutôt qu'un impact positif. Un impact positif ensuite, qu'est-ce que c'est euh, Et à chez Trustim, nous pensons que le réel impact positif, c'est celui qu'a qu le client. Hein, et que c'est toujours vers le client qu'il faut se se tourner et qu'on a une chance extraordinaire dans cette société, c'est que depuis plus de 10 ans, on a recueilli des données sur le client et que ces données sont réellement des données d'impact reconnues dans les référentiels euh, impact comme étant une donnée d'impact. Donc C'est quelque chose euh, d'intéressant. Euh, S'engager, j'ai ai commencé à en parler avec le prix Excellence Client, le Same Climate, aller au-delà du client. Effectivement, parce qu'il y a des publics pour lesquels vous voyez que on peut agir, une entreprise peut agir en agissant sur ses clients. Mais il y a d'autres domaines ou il faut aller au-delà du client. Ou simplement, euh, on est face à des publics qui ne seront pas des clients. Alors, comment on fait si on veut avoir un impact ben, Il faut passer sur d'autres types de solutions, comme les fondations. Par exemple, ce que fait Mimer un mot. Euh, et les parts de partage que nous avons sur tous nos fonds. Et enfin, eh bien de façon plus large, les gestions de, des mandats ISR. Euh, Puisqu'on peut aussi appliquer ce qu'on a vu en interne à euh, sélectionner quelques fonds, et pouvoir vous donner à vous euh, un petit panorama de ce qui se fait actuellement sur le marché. J'ai beaucoup parlé, ça fait maintenant 34 minutes que je parle, <rire> je suis ravie. Si vous avez des questions, et eh bien écoutez, euh, je suis ravie de pouvoir y répondre. Euh, vous avez un petit, euh, un petit module de conversation pour ce webinaire, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est... Euh, euh, voilà, dans, dans converser. Vous pouvez également euh, lever la main ou, euh, ou euh, prendre euh, la parole. Et je vous donnerai la parole pour pouvoir euh, vous adresser vos questions. Et je serai ravie de pouvoir y répondre. Pas question, madame. Pour ça, je vous ai tous endormis. <rire> euh... Alors, j'ai une question. Euh... Effectivement, euh, j'ai une question qui arrive. Pourquoi est-ce que euh, la satisfaction client est bien une donnée d'impact Excellente question. Si on revient à la différence entre des données ESG et, et des données d'impact, ici, une donnée d'impact, euh, est que la satisfaction client qu'est-ce qu'on va pouvoir voir Alors au lieu de la formation ici, euh, ce qui est intéressant c'est que la satisfaction client ça, ça peut s'appliquer en fait à tous les ODD euh, parce que euh, ce qui compte c'est euh, un client est satisfait quand euh, il a une attente qui est, euh, qui est, qui est euh, qu'un produit ou un service fait par l'entreprise, euh, enfin, qui, qui est répondu par un, un service ou un, ou, ou un produit fait de, de, de l'entreprise. Donc, ça peut être pour un peu n'importe quel type d'attente euh, et sur tous les ODD. Cette attente peut être, par exemple, euh, d'avoir, euh, de, de produire de l'électricité verte pour le coup le moins cher possible. Ça peut être de ne plus avoir de crise d'épilepsie. Euh, voilà. Mais... Euh, donc, euh, simplement, ce qu'on va pouvoir mesurer, c'est si la promesse qui est faite par l'entreprise est bien atteinte. Est-ce que le résultat est vraiment là Et ça, c'est quelque chose de très différent par rapport à analyser ce que l'entreprise fait pour y arriver. Non, ce qui compte, c'est ce que ça fait pour le client. Un seuil minimum, euh, on peut bien l'avoir, puisqu'on peut avoir le seuil minimum à partir desquels on considère que, que, que l'entreprise fait son job en termes de satisfaction, c'est ça historiquement, c'était autour de 80 Donc, pour être, euh, voilà, le niveau de départ, euh, eh bien, le niveau de satisfaction, on sait bien euh, quel était le niveau à la base sur un secteur. Si l'entreprise n'est pas là, qu'est-ce qui se passe Quand l'entreprise est là, qu'est-ce que ça donne Donc, on voit le niveau de départ, l'amélioration, la contribution, l'échelle. Bah, oui, parce qu'en fait, des, une société qui satisfait à 50 ses clients, euh, ce n'est pas, pas suffisant. Euh, le niveau d'amélioration qu'il faut avoir, la durée dans le temps, euh, l'évolution. En fait, toutes ces données, euh, on les a dans notre base, on les a dans notre base et on peut le faire société par société pour comprendre comment est-ce qu'une entreprise va réellement impacter euh, ses clients, la planète, etc. Euh, donc, c'est un chapeau à partir desquels on va pouvoir creuser et comprendre euh, l'activité par activité. Autre question, y a-t-il des secteurs plus vertueux que d'autres? Alors, il y a des secteurs, si on prend, euh, là je vais aller plutôt sur la matrice euh, sur euh, les classifications d'impact. D'abord, ce qu'on demande, euh, c'est de ne pas causer de mal. Et euh, sur ça, euh, eh bien, il y a malheureusement certains secteurs sur lesquels il y a un risque plus important que pour d'autres de causer du mal. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains secteurs que nous préférons exclure. Euh, dans les énergies fossiles par exemple euh, une, une entreprise qui fait à l'heure actuelle du charbon euh, il y a un risque important euh, que euh, elle cause du mal à la planète donc et que cette activité soit directement liée à, au réchauffement climatique voilà. au contraire une activité dans la santé effectivement aura plutôt une activité positive encore faut-il comprendre si euh, si effectivement elle bénéficie aux parties prenantes ou si, ou si elle est réellement contributrice de la solution. Mais attention, parfois on peut avoir des effets perverses parce que euh, une entreprise peut être une entreprise de la santé, mais avoir un pricing trop important et effectivement essayer de privilégier euh, sa marge à court terme au détriment de ses clients. Et donc, essayer de, de retirer la couverture à elle et donc finalement euh, bénéficier assez peu euh, aux patients et beaucoup plus euh, à d'autres types de parties prenantes. Donc, attention au sein d'un même secteur auquel on pourrait croire plus vertueux. Euh, il faut bien faire la, la différence entre une entreprise ou une autre. De même, euh, bon, on parle beaucoup, par exemple, euh, des voitures électriques. Euh, d'une d'un fabricant à l'autre sur par exemple où sont faites les batteries ou comment sont électrifiés euh, les véhicules comment... il peut y avoir un bénéfice positif à court terme sur euh, des émissions de, de, de gaz à effet de serre mais euh, si on prend d'autres types de parties prenantes euh, comme les fournisseurs ou les personnes qui travaillent chez les fournisseurs dans les mines de cobalt, ça peut être plus compliqué euh, donc il peut y avoir un impact négatif donc c'est pour ça qu'il faut rentrer euh, à l'intérieur euh, qu'on ne peut pas rester euh, à l'intérieur d'un secteur qu'il faut regarder à l'intérieur des sociétés et des pratiques des sociétés. Autre exemple, euh, même sur deux entreprises euh, pareilles par exemple Linde qui est euh, éligible et Linde qui euh, n'est pas dans les gaz industriels. Si on regarde simplement leurs produits, on pourrait dire euh, l'impact euh, des deux entreprises est égal. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui nous, nous a frappé chez certains fournisseurs de données, c'est que on avait la même note d'impact pour les deux sociétés. Alors que quand on regarde ce qu'elles font, à quel client elles s'adressent et pourquoi elles le font, ça n'a rien à voir. En particulier, par exemple, Air Liquide refuse certains contrats et refuse d'aller dans certaines géographies, sur certains marchés, parce que ça pourrait causer du mal, parce que ça serait dans la catégorie « "mais cause harm ». Et qu'au contraire, ce qu'elle veut, c'est trouver des solutions, contribuer à être une, une part de solution. Linde, par contre, euh, ou d'autres de ses compétiteurs, euh, vont avoir le même type de produit mais vont dire et euh, vont y aller et donc vont avoir un impact négatif donc c'est pour ça qu'il faut être un peu plus granulaire dans. dans, dans les... ensuite alors, question d'après euh, comment situez-vous euh, par rapport aux compétiteurs euh, alors est-ce que euh, c'est Eduardo qui nous a posé cette question je possible peut-être donner la parole peut-être parce que j'aurais besoin d'une précision euh, c'est à quel niveau c'est par rapport aux, aux autres types de, de sociétés de gestion peut-être alors par rapport aux compétiteurs si on parle d'autres sociétés de euh, oui voilà merci de... euh, par rapport aux autres sociétés de gestion euh... En fait, il y, a plus de... il y a une centaine de fonds qui sont référencés dans cette matrice et sur, euh, sur euh, l'ICS. Euh, euh, en fait, une, une... le site a été mis en ligne en novembre. Donc, sur cette classification-là, on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Euh, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que la plupart des fonds ISR euh, prenant en compte des, des, des, des, euh, des impacts G comme on le voit sur cette matrice-là, vont travailler sur la partie Act to Avoid Le focus est G, il est sur la partie A. Euh, et et euh, c'est compliqué d'aller prouver euh, du B, de enfin, faire du B ou du C. 1. Si je reviens sur cette matrice-là. Ouais. Donc, on va... beaucoup de nos compétiteurs sur les labels ISO vont être là. Voire même vont être souvent par là. Parce que euh, faire de l'engagement et prouver que euh, cet engagement a un réel impact, il ne s'agit pas seulement de montrer, de dire qu'on a, euh, qu a signé une lettre dans un coin. Enfin, C'est se dire, si, euh, si l'investisseur n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé Et là-dessus, euh, bon, euh, on, va, on va trouver tous les fonds, beaucoup de fonds ISR qui vont être par là, un peu ici, des, des approches innovantes qui vont être là, un peu là, euh, mais euh, à voir ce qui se passe, mais, euh, mais c'est. Euh, mais bon, on peut dire que l'ISA sera plutôt par là. Le, euh, dans, à, euh, dans, en A1, euh, ce que font nos compétiteurs, ce que vous pourrez voir souvent, ce sont ce type, euh, ce genre de choses que je ne vous ai euh, pas montrées. <rire> Pourquoi Parce que, en fait, on peut très bien se situer. Euh, en, à 1 ici bien bon on, on agit est-ce euh, euh, que, qu est que euh, vu la, la granularité des données est-ce qu'on est sûr que ces, ces sociétés enfin euh, que, que, que les données qu'on a à notre en notre disposition euh, vont pouvoir permettre de se classifier comme contribuant réellement aux solutions bon, la, la, la, la euh, le sérieux et la rigueur des données est, est, est assez est assez compliqué quoi j'ai plein de questions. Une société comme Tesla, quand elle notée en termes d'impact, pollution par les batteries et moins d'émissions de CO2 Effectivement, quand on. J'ai pas la solution ici, mais la façon d'analyser, c'est de se dire, de prendre type d'impact vers type d'impact, se dire où est-ce qu'elle se situe. Sur les émissions de CO2, par exemple, dans sa propre activité, c'est de l'actual arm, mais c'est vrai qu'elle contribue à une solution. Donc, sur euh, cet objectif-là, on va être dans une catégorie. Après, comme je l'évoquais sur, euh, sur les, les fournisseurs, euh, et sur si on remonte en amont la chaîne de valeur dans les différents types de parties prenantes, parce que benefit Stakeholders, euh, c'est euh, l'ensemble des parties prenantes, donc il y a les fournisseurs et en particulier la façon dont les batteries sont faites, eh bien, euh, si elle ne fait rien et qu'elle euh, qu ne contrôle pas, elle peut causer quelque chose. Il, faut, il faudrait voilà, analyser Tesla pour savoir comment est-ce qu'elle travaille avec ses fournisseurs, comment est-ce qu'elle elle va pouvoir euh, euh, peut-être euh, s'assurer que, euh, que, que, que le cobalt est sourcé de façon responsable, euh, et, euh, donc, et agir que, euh, pour que la situation de cette fournisseurs soit potentiellement meilleure. Euh, donc en fait, c'est impact par impact qu'on euh, qu doit classifier et savoir euh, où se trouve la société. Voir, en fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on décompose par ODD. Je, je vais quand même revenir là-dessus. Euh, on décompose par ODD. Euh, quel est l'impact euh, Là, au lieu d'avoir par notre Optimum, on aurait une société. Et on essaye de comprendre euh, quel est euh, si là c'est du euh, c'est ABC et euh, dans, quelle est la, la, enfin, dans, dans quelle mesure est-ce que, euh, est que, euh, est que ça se situe ici ou là et que c'est positif ou négatif. Donc euh, c'est assez. Euh, c'est que c'est un travail qui est assez euh, assez, assez complexe. Ensuite, sur la réglementation, évolue-t-elle assez rapidement pour favoriser les obligations de communication et la prise de décision des entreprises euh, Alors, la réglementation, euh, effectivement, on est en plein dans un espèce de champ de mouvement de réglementation européenne. Euh, où, euh, dans la réglementation européenne, qui est actuellement en discussion, qui n'est pas terminée, euh, où on, il y aura des arbitrages qui vont être rendus en mars 2021, il y a euh, cette volonté de différencier les fonds entre euh, ceux qui vont simplement agir pour éviter, euh, éviter de faire du mal et ceux qui vont réellement contribuer aux, aux, aux solutions. Il y a de nombreuses euh, discussions, mais c'est une réelle volonté du régulateur d'essayer de différencier les types de fonds surtout, euh, alors c'est beaucoup le cas euh, dans d'autres pays que le nôtre, euh, nous on est un peu, euh, en France c'est un peu différent, euh, mais il y a une très forte volonté au niveau européen de pouvoir différencier ces types de fonds et de pouvoir agir là-dessus et surtout d'éviter effectivement euh, l'impact washing. Euh, et c'est pour ça que quand je vous présente, euh, un pourcentage de, de, de, de chiffre d'affaires ou euh, voilà une contribution aux ODD, euh, bah, voilà, chez Trostim, on n'est pas à l'aise, parce il euh, y a de nombreuses limitations derrière. Quoi. Et d'ailleurs, l'AMF a commencé à, à, à sévir, ou en tout cas à être beaucoup plus attentif, pour faire que l'information qui est transmise aux porteurs ne soit pas une information trompeuse. Et dire que, euh, parce que j'investis dans telle entreprise, je contribue à, par exemple, j'investis dans les CB, euh, du coup, un euh, million d'euros investis chez nous permet de, euh, de, euh, de traiter euh, 40 000 patients. Voilà. Euh, non, investir un million d'euros euh, dans une entreprise qui est sur du secondaire, euh, ça ne permet pas de, de, de, de, de, de guérir des patients. Euh, ça, c'est une information qui est, euh, attention, qu'elle peut faire très... Enfin, ce n'est pas le cas. Par contre, euh, euh, alors que... Euh, je vous permets de vous dire, investir dans les parts de partage chez Team, ça permet de financer euh, euh, X euh, nouvelles familles qui, auront, euh, qui, qui, qui, qui pourront être accompagnées par 1000 et 1 mots. Ça oui, parce qu'une qu partie des frais de gestion qu'on verse euh, à 1000 et un via les parts de partage euh, va être directement utilisée pour financer des, des, des, un programme euh, d'accès euh, à l'éducation de 1000 et un Là oui. Euh, euh, ensuite, peut-on euh, recevoir la copie des slides Bien, écoutez, effectivement, il est 10h54. C'est une excellente question. Ça va vous permettre peut-être de, de clore le webinaire. Oui, euh, vous recevrez la copie des slides euh, par email. Euh, je pense en début d'après-midi. Euh, nous allons également pouvoir mettre ce webinaire en replay sur notre site avec, euh, avec les slides et une explication, euh, de, de, un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit pendant cette, euh, pendant cette heure ensemble. Est-ce que j'étais claire ou est-ce que vous avez encore des questions Eh bien écoutez, merci à vous, parce que je suis ravie d'avoir pu vous parler pendant près d'une heure de l'Impact, de voir qu'il y avait autant d'interactions, de questions, et que c'est un sujet qui a l'air également passionné, euh, qui est un sujet qui est ardu, complexe, euh, sur lequel il faut en comprendre les limites, mais aussi les pistes d'amélioration. Et je suis donc ravie de pouvoir vous retrouver dans les prochaines semaines avec petit à petit la classification de fou et les prochains webinaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt pour votre Steam Impact.